Wesh, wesh, wesh, mais non, la vie mais il est mort. Elle m'en bat les couilles, frère. Dans un monde où c'est beaucoup trop la reste, Jojo va tenter l'impossible, accompagné de son ref Saladin, en voyageant grâce au bus de la RATP et sans passe Navigo, à la recherche du danger. Et pour vous aider dans votre vie, ils vont créer. On est arrivé sur les lieux et Saladin va nous taper un petit pipi là. <rire> oh là, là là il y a de la flotte Je suis géant sa mère Ok là il y a le pipi à Saladin. Et là on a vu les keufs passer là ah, on pour va faire, faire, le faire le tour, tour. Pour voir s'il n'y a pas un peu d'autres entrées vas-y Frère là c'est trop galère ah, Regardez ce qu'il veut monter lui là ça encore facile. Comment ça facile. Quoi ça c'est facile <rire> on viens de trouver des escaliers là l'équipe. J'ai réussi ah. en enfer. <rire> je te jure. Lui-même il me dit, t'as vu passage interdit je, Attends, mais le passage, il, il mène où Ah il mène dans l'herbe. <rire> ah. <rire> hey, ah, vas-y, nick sa mère, chante. Si jamais il cave il demande, je m'appelle Mouloud. Mouloud. Mouloud, Pas en Ah ouais Mouloud d'achour c'est où Ouais ouais c'est moi, c'est moi. J'ai maigri Il y a des balles qui ont écrit le passage. <rire> les gens ils vont regarder par la fenêtre. Ils vont se dire wesh oui, je... C'est qui c'est là là Aujourd'hui on va faire des grandes, choses. Des grandes je, choses. Moi je suis Indiana Jones, toi t'es. Enfin bah style de mec qui fait de l'aventure. Je suis le petit chinois là. Le petit chinois. <rire> Indiana Jones, t'as compris la blague là. Non c'est une référence à Indiana Jones. Du coup soit on monte là-haut, soit on va vers l'école à droite, ou soit on va dans la maison, la passage secret qui est là-bas. Là. Le passage secret s'appelait pas la passage secret. Je suis hein. Bah, Oh, vous avez très bien vu. oh putain le contenu. Mmh. Hey, enlève, enlève. Oh, oui, du contenu. Je <rire> l'ai eu mon contenu. C'est ça tu vois C'est du bois d'érable. Ouais. Euh, D'Amazonie. Ah ouais, carrément Ouais. Ah ouais, ça, ça se voit. Hein. On brûle les corsaires d'Amérique avec ça Imagine, il y a un ours. <rire> <rire> Imagine, on marche, il y a un ours. Ouais, voilà, là c'est une vidéo de recrutement pour le grand JD. Tu okay. <rire> C'est pas c'est qui le grand JD le... Ah, je vois du grenier. Non, le grand JD. Ah bah, avancé, 55 voilà, il y a un truc qui a bougé méga vite Arrête mais... La vie de ma mère, Yassi, va là-bas Voilà, il y, y en a... Hé, c'était pas trop non ah C'est <rire> niquer ta mère. refais <rire> oh, ça, je te jure que <rire> tu La vie de ma mère... Putain, dans la forêt avec <rire> des baskets la... blanches, la... la famille. Une... Soit c'était Sonic, <rire> soit c'était un rat, soit c'était un Pikachu. Tiens, on tombe est un Pikachu, tu fais quoi <rire> C'est une patate. Tu hein. vois, c'est qui qui va Pikachu ici Qui a Pikachu Dis-moi dans les yeux quand je te parle. Tu vas faire une <rire> cabane. Tu vas une cabane là-là. Là-là. On dort ici. Ouais, non, c'est pas Eh, vous quoi, s'il y a 150 likes, la vie de ma mère, on dort dehors, on, dort dehors, on fait une cabane. On fait une cabane Vas-y, vas-y. Vas-y, je suis chaud. Serre-moi la main, s'il te plaît. <rire> L'autre main. Imagine, il y a les coeurs. Moi, je mets boulettes hein. Oh, mais, <rire> ah, mais tu pars sans moi. Eh, <rire> hey, je te laisse. Ouais. Enfin, je comprends pas, mais t'es en bâtard, je... <rire> je te laisse avec Pikachu. Moi, j'ai 99. Putain, regarde, la il m'a emmené ouais. où Eh, hey, il m'a emmené. Eh, hey, le mur, il est encore plus grand. Ah, ouais, hein. Ah oui, ah ouais. c est, c est... je pense qu'il y a un mec qui a dû euh, y rentrer son. Cette blague sera coupée au montage. Il okay, y a une liane, attends, attends, je vais essayer d'aller en bas. Il y a une liane. Vas-y. Il a cassé la liane, voilà, maintenant on ne peut plus monter. Comment on va faire Comment faire Il y a un arbre là, tu montres à l'arbre. PlayStation, veuillez nous contacter pour des jeux d'aventure, euh, exploration. Psychologiquement. Allez, vas-y, vas-y, ouais. Allez, allez. Voilà, voilà, voilà, vas-y, comme ça, comme ça, garçon. Oui, oui, oui. <tousse> T'as vu ou pas le, la, ouais. le, le jeu Pas trop ça, garçon. Ah ouais oh. il y a peut-être un. Non, y'a rien du tout en fait. C'est pourquoi Vas-y, c'était comment J'ai trop mangé ce midi. Du coup, ah, ça me fait C'est le couscous de ce midi, c'est ça C'est le couscous de ce midi, ouais. Merci, ah, sacre... ah, maman, au passage. Sacré couscous, hein. Y'a quoi Ouah, là, voilà, y'a une croix, frère. Y'a une croix Mais peut-être Bah, Jésus est avec nous alors. Narcheitan. Comme ça, Narcheitan. Je, je suis arabe. <rire> <rire> ah, il y a un portail C'est le ah, portail ouais, du Nether C'est rien du tout en fait, c'est juste des maisons là-bas. Ta gueule, frère! Il, il est bloqué! Il est bloqué la famille c'est bon! En plus, elles sont tes chaussures! Ouais, je sais! Ouais, vas-y, c'est quelle marque? Je ne citerai pas de. de ah, marque. ouais, ouais, pas de base, on n'est pas payé! Adidas, payez-moi! Payez-lui! Moi, lui. Ouais, je t'ai cassé quoi, frère? Ouais, je peux, je, je Oh, le sang, je reviens là, frère! Ça va, dire je te quitte, frère. Quoi? Mais j'ai ton téléphone! Vas-y! Il est où? Ah, il est là! Ah, je me suis éclaté les mains! Attends, attends, je vais comme toi, je va. vais faire t'es prêt? Vas-y, hein! Hop, vas-y, vas-y, vas-y! Encore, encore! Ouais là là t'es carrément. Allo J'avoue c'était stylé hein J'avoue c'était. T'as vu ce toil Imaginons à voilà, Marsupilami en haut dans les verres <rire> Regarde en haut, il y a Marsupélami. Marsupilami. <rire> tu imagines ou pas frère ah, Marsupilami sauvage. T'as pas mangé ça <rire> fait deux ans. Genre, il va nous manger. Attends, il y a un pub. Moi oh, j'ai un puits frère, approche toi on s'en fout de la mort. C'est pas un puits frère, c'est une cage d'égout. Jumanji Tu nous fais quoi Tu nous fais du frao lui T'aimes le trou il y a un truc à la Et oui, il y a un trou. C'est une bouche d'égout, je crois. Non ça. Ah ouais Imagine y'a le mec dans ça Écoute écoute j'entends du bruit. C'est de l'eau. Sérieux C'est de l'eau. C'est un puits. Qui tu vois Tu vois ce trou Ouais ouais. À moitié ouais je voulais voir. C'est un mec qui a une sacrée grosse bille. C'est une blague, c'est un coup de montage. En plus c'est moi, je fais le montage, j'ai la là... haine. Oh Attends, attends, attends, viens on fait genre, j'ai piraté la série. Dormez frère, attends, attends. Donne-moi ta barrette de cheveux. Comment ça ma barrette de cheveux Vas-y, croche là. Attends, attends, attends j'ai fait ça, quand j'étais petit en fait, tu vois mon, mon oncle, il tenait un magasin de bonbons. Rapproche-toi, rapproche-toi. Ouais, vas-y, vas-y. Il tenait un magasin de bonbons et il le fermait le soir pour euh, et du coup, pour pas que je mange les bonbons. Du coup, j'ai appris à faire ça et là Twitch 1. Oh putain merde, comment t'as fait Ça là le magicien. Allez, putain. au revoir Ion. Oh il y a des toiles d'araignée de baiser, frère. Ah ouais. Tu suis Spider-Man. Ah ouais, on les voit. Wesh, c'est pas des araignées. Wesh. Wow ah j'ai vas-y, vas vas attendez, j'ai fait une histoire. Attends, comment faire un lapin <tousse> C'est trop... <tousse> <ch 'aïlle> <rires> hey, Soyez pas perdus, suivez-moi Oh y'a une corde, on, on prend la corde Genre y'a une corde La tête d'homme et une corde Tire le bout de la corde Attends, attends. Y a un truc qui va Là, on en fait genre je suis mort Comment ça Attends, attends Wesh Wesh Wesh Mais non La vie d'homme il est mort Elle m'en bat les couilles frère je suis le bouton le le de la hit. Mais en lui, il se réveille. Ah. On lui, il se réveille. Ouais, je suis. Je suis même pas du coup, ça. En se réveille. Regarde où, où elle nous mène. Ouais, non. T'es prêt Tu vois, c'est pas trop le but, t'as vu Par contre, la veneur, elle a accrochée avec un de solide. Imagine, il y a un cadavre. C'est ah, un cadavre, on arrête de la de vidéo. comme ça, là. Ça va méga bas, frère. Ouais, wow, toi, tu vas souvent à la salle, non Ouais. Ouais. Il <rire> <Ouais. rire> y a une plante. Wesh. Oui. <rire> ok. Attends, c'est quoi la plante Attends, attends. Peut-être, c'est du. Regarde, regarde, regarde. T'es prêt Vas-y, lance ça, lance ça, lance ça. Wesh, t'as dit tu descends et. Euh, avec la corde Quand t'as combien tu descends En bas, wesh. Eh, vous savez quoi, dans les commentaires, on va revenir une prochaine fois. Quoi oh, <rire> oh, le fou bâtard, la corde, elle a fait un bail eh, vas-y, voilà wesh. où tu caches. Eh, vas-y, suivez-moi Suivez-moi Suivez-moi suivez -moi, suivez -moi. On la garde au cas où. suivez moi on rapide, frère. Vas-y, moi, je suis rapide, là. Wesh. wesh Wesh Une brouette Une brouette Sacrée découverte, on l'avance sur eBay, elle sera à 50 balles. Imagine, il y a une tête, on la Bref, on vous explique le bail. On a tourné plein de trucs, mais on avait plus de batterie. du coup On n'a pas les roches. En plein Et moment. Nous, plein, plein, en vie plein a moment. c'est La On est perdu. On ne sait plus où aller. C'était l'enfer. On n'a pas compris. Wesh, wesh. Eh, non mais eh, les gens ils regardent la vidéo. Après ils vont pas s'abonner, etc. Donc eh vous voulez regarder tout ça là Vous voulez qu'on s'introduise dans le bâtiment Eh ben vous vous abonnez les potes. Parce que sinon nous, on ne fait rien du tout. Eh eux, eux ils sont comme ça. Tu leur donnes ça, ils prennent tout ça. Ah ouais ça fait quand même beaucoup hein. Oh. Vas-y, cours vite Je cours. Oui Je Mais cours. comment tu cours là